Messieurs, dames, bonjour, bonne nouvelle, mon pote PH de la chaîne Le Point Genius m'a contacté parce qu'il voudrait une nouvelle musique, une musique de Noël. Donc là, ça va être l'éclat total. Euh, on va faire une musique de Noël ensemble, c'est parti Alors bah c'est pas compliqué, hein. euh, la première chose à faire quand on veut faire une musique de Noël, c'est ça Des bruits de grelots, c'est la première de toutes les choses à faire quand on veut faire une musique de Noël. On va partir même carrément de ça Parce que c'est... voilà, c'est Noël, c'est la magie, c'est les... voilà, vous le voyez le Père Noël avec les... les oui, ben bah, voilà Ok, Bon maintenant on passe au rythme, je vais faire basse batterie, euh, batterie ça va être simple, hein. euh, poum tchak poum tchak, avec peut-être charlet ouvert, euh, mais on va aller vraiment dans l'efficace efficace efficace. Et du rythme, du rythme, du rythme, du rythme, du rit. Oui. Et... Ok je vais faire un truc, c'est que je vais faire une grille hyper simple, do, fa, sol, et Do, Sol, Fa, je vais inverser les deux avec je pense une pédale de Sol à la basse ce qui va donner un côté très solennel et surtout ça va me permettre de réinjecter le thème de Genius is Everywhere et je pense que je vais le réinjecter à la cloche avec une petite cloche de, de son de Noël ça va à la fois rappeler l'identité de la chaîne de PH et en plus ça va rajouter une couche de Noël derrière donc, voilà. donc là j'enregistre les violons donc dans un premier temps j'aurai la grille Sol Do et Fa et après dans un deuxième temps je ferai Sol, Fa et Do. Pas très original. Deuxième partie. Voilà, donc on va passer à la basse, et comme prévu, je vais faire des... une pédale de sol sur le... la première partie. Donc en fait, ça va être assez simple, hein, la grille de basse, au début ça va être juste des sols. Comme ça. Avec quelques petites fioritures peut-être, mais voilà. Et après j'accompagne vraiment la grille, je ferai sol, fa, do, avec peut-être des, aussi des, des, des, des octaves, des trucs pour faire vivre un peu Je vais faire un petit piano pour remplir un peu les harmonies parce que pour l'instant il y a que des violons qui font des nappes j'aimerais bien un truc qui vit un peu. Donc je vais juste jouer la grille plutôt dans les aigus parce que ce qu'il va falloir éviter c'est les recouvrements de fréquence. C'est à dire qu'on va avoir les cordes qui remplissent une certaine plage de fréquence. Si moi je joue mon piano sur ces plages là ça va mettre le bazar. Donc je vais jouer exprès le piano assez aigu et puis comme ça ça ne se marchera pas dessus tout simplement. C'est parti en avance, euh, bon je pense que je vais bien aller dans les clichés, c'est-à-dire que je vais faire des petites voix euh, qui arrivent dans ce qui pourrait s'appeler le refrain, là où il y aura le thème de Genius is Everywhere. Il faut juste que je réfléchisse à ce que je vais faire, mais euh, je pense que ça va rentrer dans le mix euh, impeccable. Bon, et le truc qui va être intéressant, c'est de doubler les voix. Je vais faire exactement la même chose sur deux pistes différentes. Il y en a une que je vais mettre complètement à gauche sur les écouteurs de gauche et une complètement à droite. Regardez le résultat, ça fait une, une sensation stéréo très agréable. Uh... Et eh ben voilà, j'ai trouvé des sons de cloche sympas. Donc là, c'est vraiment le truc qui va enfoncer le clou pour l'esprit de Noël. Je vais jouer le thème de la chaîne de PH Genius is Everywhere à, à la cloche. Et après. Voilà. Ça, ça va être imparable normalement. C'est parti.